sa grâce aujourd'hui, déjà être un enfant de Dieu c'est une grâce, le fait qu'il soit mort pour moi à la croix c'est une grâce, et tout ce qu'on est aujourd'hui que grâces ne sommes pas sauvés par les œuvres mais pas le moyen de la grâce, rendons grâce à Dieu Thank you On est de magnificence Il repense à grâce chez nous On en grâce à Saint Dieu On croit à sous